Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre chère Iman Comment vas-tu Ça va super bien Ok tant mieux alors Alors aujourd'hui nous allons faire des bah, textes bizarres Nous avons bizarre. trop mal poli j'ai même pas dit et toi J'ai pas dit comment tu vas toi Ça va bien tranquille Ah ça va mais attends Elle m'a coupé en fin de parole Mais la vague Alors nous allons les textes bizarres Alors pour le premier texte nous allons commencer alors, je me suis fait mal en tombe dans le lit, ton ex était en parking. Je me suis fait mal en tombe dans le lit, de ton ex, ex était en parking. parking. Alors en gros, tu es tombé dans, dans la tombe ça Ou juste est tombé euh, Non, il est tombé dans le lit, lit. parce que a dû rêver que son ex était dans un parking. Dans ah un ouais, ouais d'accord. Rêver d'être sur surveillance, tu sais, ton ex est, est planqué dans le parking, il texte dans le parking, attention, que fait-elle On comprend tout. Ne t'en fais pas. C'était qu'un prochain. Alors, on va passer au texte numéro 2. Rien à la chaîne de production et un bout épisode de la chaîne avec qui je suis en collaboration avec un mec dont son nom de chaîne. Et pour oh, cet enregistrement, ne gâte pas, ne pas être calme. Ok, ne pas être calme, c'est pas bien ça. Alors... Euh, euh, hmm. Là, j'ai compris parce que... J'ai compris que... Il y en a la chaîne de production, ok. Bah, déjà, une chaîne de production qui ne fait rien. Euh... Un loup épisode Un épisode qui parlait du loup dans la chaîne, apparemment. Ouais, au gros, ouais, t'as filmé un truc avec le loup. Il y avait un loup dans la chaîne avec qui elle est en collaboration. Ou il est en collaboration. Est ok, t'as fait une collaboration pour la vidéo, enfin pour la chaîne de production, ok, avec un loup dedans. Et. Euh... Apparemment... Avec un mec bon, son nom de la chaîne et trop cet enregistrement le gars de ouais. pas, ne pas être euh, calme ouais ouais en gros Donc, le, on le, le gars dans la, dans la production il était trop excité j'ai l'impression c'était pas calme en gros ouais. voilà hein, c'est tout hein. tout ce qu'on qu comprend quoi, hein. ouais. on va passer au texte numéro 3 tu as utilisé le donneur de automatique mais n'oublie pas la mise le sexe baladeur n'oublie ouais. ouais. jamais que du sale je suis l'empereur dans, ce, dans le heat machine, pour ajouter un tube, tu peux m'appeler rouge gorge, à l'école c'était moi qui donnais des ordres. Euh, ok, le gars qui donne des ordres à l'école, tranquille. Donc il y a eu un rime non Ordre école. Ouais. Alors, j'ai le donneur de mots automatique. Ok, bah en gros tu bah, t'as un donneur de mots bon, et... Il... Automatique, je sais plus. Tu donnait le les sexe. mots comme ça, pas pas, le sexe et baladeur. N'oublie jamais que du sale, je suis l'empereur. C'est très chelou de phrase. En gros, ton sexe. Ça fait très masochiste. En gros, ton sexe serait baladeur uh -huh. Il se balade <rire> Dans son empereur, c'est ça Alors, Apparemment, euh, c'est même ah ouais, euh, l'empereur qui, qui se fait balader. Enfin, enfin, voilà, vous avez compris quoi. Son truc se fait balader quoi. Ah, faudrait rajouter un tube. Rajouter un tube pour, pour le mettre dedans Je sais. What Tu peux m'appeler rouge-gorge à l'école, c'était moi qui donnais les ordres. On veut pas savoir ce qui se passait à l'école. Ah ouais, ouais, non. Joli. Parce que si tu faisais ça à l'école, c'est pas joli joli. Bon, on va passer et, au numéro 4. à toutes ces informations et ce message d'origine, répondre à toutes ces informations et ce qui est de votre disposition. Et Et Et quoi Et la fin elle est où et. et on veut la fin nous donc, Alors, hein, à toutes ces informations, d'accord, de ce message d'origine, ok. Et répondre à ces informations. Ah, c'était un message qui était destiné à répondre. Mais au final la personne n'a pas répondu, Et elle ouais. attend toujours la réponse. Là c'est ballot, hein c'est long des fois d'attendre les réponses. Ce qui Et... est de votre disposition, c'est les messages automatiques. Du coup ils sont à disposition pour les réponses quand vous êtes pas là. On ne voit plus ma mais... tête. Elle s'est coupée ça. avec la caméra, mais c'est parce qu'on essaie d'avancer pour que vous puissiez nous entendre assez. Hein mais euh, voilà, c'est ce que si parfois on n'a plus de tête ou que c'est Fini de raconter ta vie, on passe au 5 c'est parti. Allez, passe partout. Alors, au sujet de la communauté, et si aussi les boulevards dans le bus vers l'avant ou dans la queue de la cantine, donc elle a rien, mais je croyais que tu devais y aller pour quelle raison C'est magnifique. Alors, je sais pas si c'est lui parce que j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais ça m'éclate. Le à le sujet, sujet de la, la, de la et aussi de la, la communauté, communauté. Euh, pas ouais. la communication, ça même pas des mots non plus. Oh là, là, euh, là, là. Le boulevard, de quoi Au sujet de la communauté, on peut la au boulevard. Apparemment, il y avait des gens dans les boulevards, enfin, sur les boulevards, dans le bus qui était. Euh, dans le bus où la personne était. Ouais. Donc, euh, c'était vers l'avant du bus, apparemment. Ouais il y en avait autant que dans la queue de la cantine. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde alors. Si la cantine Donc il n'y a rien, mais je croyais que tu devais y aller. Pour quelle raison En fait, il faudrait bien une personne qui a du monde. Ok, c'est juste pour dire ça. Ok, ça marche. On passe au 6. Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise pour les deux dates de la semaine prochaine et je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne journée les enfants et à très bientôt Alors, euh, merci de la réponse, c'est gentil d'être poli Ça, c'est très très très gentil Pour les deux dates de la semaine prochaine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a deux rendez-vous Ah Alors, bah oui Deux dates de la semaine prochaine Ouais, ça va bien se passer J'espère aussi que tes rendez-vous se passeront bien. Je vous souhaite une bonne journée les enfants, donc c'est avec des enfants, peut-être pour faire du babysitting ou c'est Ouais, Ou travaille dans une crèche Voilà. voilà. Et à très bientôt a très bientôt. On dit jusqu'au C'est ça. On, On en a, a tout dit, fait. hein Oh, c'est cher. Alors, ouais, mais il faut que tu te fasses une bonne idée de quoi tu parles de tes projets et de tes parents qui ont déjà des projets en cours et que je suis le seul à être en couple et que vous je, je le fais à la même occasion et que je suis le seul à ne jamais te trouver à la maison. Toi, tu parles de tes projets en gros, toi, tu te fais une bonne idée, toi, tu fais une idée de tes projets qui vont arriver. Les euh, euh, parents, ils ont déjà des projets en cours. Eux, apparemment, ouais, les parents, c'est des parents, ils ont toujours des projets. T'es le seul à être en couple. Euh, ah. Je fais à la même occasion, je suis le seul à la, euh, jamais retrouver à la maison. Ah, tu parles peut-être à ton copain, à Et tu lui dis que tu le trouves jamais, ou que tu ne l'as jamais à sa maison. Vous êtes en haut, mais vous voyez jamais, c'est quoi ce cours? Ah, du coup? C'est ça votre projet, c'est de vous revoir. Et voilà, ah, elle a tout trouvé. trouvé. Ok, on passe au petit 8 téléphone et un loup épisode de la chaîne avec qui je suis en train de préparer la vidéo d'aujourd'hui. Il y a des YouTube pour le plaisir et pour m'évader de ce monde et que j'ai des abonnés. Alors, tu as un téléphone. On téléphone oui. un loup, encore un loup, mais bah dis donc ça sera l'épisode des loups dis donc. un loup, des ouais. épisodes, vous aimez regarder des, des, de des plus épisodes plus avec des de loups, loups, de loups dedans euh, de La chaîne avec qui tu es en train de préparer une vidéo. Moi. Ah ouais, mais ouais. tu prépares une vidéo avec la même chaîne qui avait le loup. Ah, bah voilà, Et oui. Et Et voilà. vous avez trouvé les deux ouais. là. Il y, y a des Youtube pour le plaisir, pour évader ce monde j'ai des abonnés. Okay. Tu fais des vidéos Youtube pour le plaisir avec ces gens là, pour t'évader du monde réel. Bon, et, avoir des et avoir des abonnés voilà. parce que c'est cool d'avoir des abonnés c'est comme avoir des amis mais mais, mais tu vois pas tu pour l'instant. on passe au petit au neuf spécifiquement au point de la semaine dernière et à demain qui est un de mes meilleurs amis ça je l'oublierai jamais si tu penses que on est encore amis réponds-moi de la chaîne avec qui je suis qu en train de préparer tu peux pas spécialement pour la ah hein. Euh, demain. Donc demain apparemment tu vas voir quelqu'un qui est un de tes meilleurs amis et quoi, tu oublies... que tu tu ne verras jamais Il ne faut pas oublier ses meilleurs amis c'est ah la meilleure chose ça. Mais si tu penses que vous êtes encore amis tous les deux si tu lui réponds et ben... il y a possibilité que vous prépariez la chaîne. la chaîne la chaîne. la, ch... la chaîne la ch... la la la ensemble parce qu'apparemment, cette personne a une chaîne. Il est en train de préparer. Ah ouais, voilà. ça peut se faire. Il a oui, besoin oui. de ton aide. N'oublie pas, si c'est ton ami, va l'aider à faire sa chaîne. Oui, oui. une chaîne moi. à deux, ça, ça marche mieux que tout seul. So, 10. Ramène la clé, passe partout. Ramène la clé. <rire> oui, mais c'est vrai que c'est pas la mort. On ne peut pas toujours avoir des soucis pour le club. Mais il faut que j'aille faire un tour sur le forum pour savoir si je peux faire un truc avec des amis qui sont des gens de ma promo. Alors, ah, ça en promo, okay. eh oui, Tu en promo -cieux. Alors, on ne peut pas toujours avoir des soucis avec le club. Et bah. Oui, bah oui, il faut pas trop en avoir parce qu'après, si tu as trop de soucis dans ton club, ouais. dans le club que tu Et es. es ta dit, c'est pas la mort. Ah, pas faire, hein. Si t'as pas de soucis, ne t'inquiète pas, ça veut pas dire qu'il y a qui vont forcément arriver ça veut juste dire que c'est une bonne nouvelle, au contraire, donc c'est pas la mort et profite non, ouais euh, Il faut qu'il aille faire un tour sur le forum pour savoir s'il peut faire un truc avec ses amis qui sont des gens de sa promo Ok, bon, donc, en gros, vous euh, avez un forum, un forum hum. que, vous allez, que tu vas aller dessus pour voir mmh. ben, avec tes amis, voir s'ils sont dispo, voir des promotions, mmh. machin et tout, et tout le tralala et n'oublie euh, pas surtout de bien préparer chaque événement. Ah bah oui, chaque événement se bien bien préparer sinon euh, d'aller sur place pour voir rien effet comment ça et se oui. fait. Et bah, du coup c'est fini pour aujourd'hui. D'accord, merci de m'avoir dit que c'était la fin. C'est vrai qu'on était au dixième c'était la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous allons bien se mettre devant la caméra parce que tout à l'heure on a la tête coupée et vous nous voyez ouais. euh, plus notre corps que la tête, mais bon, Alors on a dû mettre autrement la caméra mais vous bon, mettez les dalles. <rire> ça va mieux comme ça. On se mettrait à la même taille, ouais. Sur ce, euh, que... non. comment as-tu pensé cette vidéo enfin, as Comment as-tu pensé... <rire> pensé cette vidéo Alors comment j'ai pensé la vidéo Qu'as-tu pensé cette je vidéo J'ai vais... pensé en réfléchissant. <rire> Je me suis dit, c'est bien parce que ça sort de ma tête là, puisque c'est moi qui la pense, elle est bien. Non mais... T'en as pensé quoi de cette vidéo Elle été très bien. Et euh, on a adoré en savoir un peu plus sur vos vies. Et on a hâte de refaire encore un prochain épisode de vos textes bizarres. Plus vous nous en envoyez, plus on peut en refaire, et plus vous aimez, plus nous aimons sur ce, ce sera la fin de cette petite vidéo. Oh non, c'est trop bas. Et on vous dit à, à la prochaine. prochaine.